Voyons dans cette vidéo comment on va trouver nos clients idéaux. Où se trouvent ces prospects qui, une fois mis en relation avec nous et qui connaissent notre offre et qui nous font confiance, achèteront à coup sûr. Donc, c'est une question qui me vient forcément souvent, bah comment je trouve mes clients. Les clients, ils sont partout sur les réseaux sociaux. Alors oui, ils sont partout aussi. Euh, en présentiel, même si dans le contexte actuel, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, sur les réseaux sociaux, vous avez une opportunité énorme. C'est que, je sais pas, 90%, 95% de vos prospects sont sur soit Facebook, soit Instagram, soit LinkedIn. Et souvent, les gens ne se posent pas la bonne question. Ils se disent, où sont mes clients euh, typiquement, si je travaille avec des professionnels, ils sont sur LinkedIn. Si je travaille avec des jeunes, ils sont sur Instagram. C'est un peu le stéréotype, mais ce n'est pas juste ça. C'est beaucoup plus complexe que ça et en même temps plus simple. Ce n'est pas genre le professionnel, toute sa vie, il est sur LinkedIn. Euh, L'ado, il est tout le temps sur TikTok et euh, euh, le euh, parisien de 30 ans, il est tout le temps sur Instagram. C'est Probablement, les gens sont un peu partout, mais ils n'ont pas la même intention. Quand ils recherchent un job… Quand ils prospectent, oui, ils sont sur LinkedIn. Quand ils veulent se détendre, ils sont plus sur euh, Instagram. Quand ils veulent rigoler, ils vont aller sur TikTok. Mais n'allez pas sur TikTok en tant que coach. Hein. Euh, et puis, quand ils veulent plus s'informer de ce que font leurs amis, ils vont plus sur euh, Facebook. Quand ils cherchent une communauté, ils vont plus dans les groupes Facebook. Donc, l'idée, c'est de voir vos prospects, ils sont partout à la fois. Dites-vous qu'ils sont partout à la fois, mais où est-ce que vous voulez aller Sur quelle intention donc, ceci étant dit, voilà, je voulais vous, vous donner un peu la philosophie du truc. Euh, maintenant, c'est sûr que si vous travaillez avec des professionnels ou des gens qui sont en recherche d'emploi, en reconversion, c'est sûr que LinkedIn, c'est génial. Si vous travaillez avec des jeunes de 20, 30, 40 ans, tu vois, moi, j'ai bientôt 35 ans, je peux considérer jeune, hein, bien sûr, euh, c'est plus euh, Instagram. Facebook, là, on va retrouver tout, du, alors surtout du 30, 50, 60 ans maintenant. Euh, dans les groupes Facebook, ce sera des groupes thématiques. Donc, une fois que vous allez sur ces réseaux sociaux, vous me dites oui, mais ok, concrètement, je vais où bah, Sur LinkedIn, on peut faire des recherches et trouver des gens selon leur métier, par exemple. Sur Instagram, on peut aller euh, taper des hashtags. On peut aussi aller voir les abonnés des concurrents. Bah ouais, pour se prendre la tête, si nos concurrents ont euh, 10 000 abonnés sur cette thématique-là, on peut y aller. Alors vous allez me dire ouais, mais est-ce que c'est éthique Mais bien sûr que c'est éthique. Je veux dire, les, les abonnés n'appartiennent pas à votre concurrent. ok Personne n'appartient à personne. Vous pouvez contacter qui vous voulez. Euh, et tout est public et rien, rien d'illégal là-dedans. Euh, et puis, euh, bah, vous pouvez aller dans le groupe Facebook sur certaines thématiques. Ce qui est bien dans le groupe Facebook, c'est que les gens vont exprimer des problèmes et vous pourrez aller, euh, bah, voilà, s'il y en a qui sont en deuil, qui sont en dépression, qui ont des problèmes scolaires, voilà, il y a des groupes pour tout, qui ont en recherche d'emploi, recherche de, euh, de biens. Il y a des groupes pour toutes les thématiques. Et donc, allez euh, voir dans ces groupes-là. Euh, donc, les prospects, ils sont partout. Si vous ouvrez les yeux, ce qui va vous manquer, c'est le courage d'aller les aborder. Okay? Mais surtout, surtout, n'ayez pas cette croyance. Ne vous mentez pas à vous-même en vous disant « je ne sais pas où sont mes prospects ». Je vous ai donné là l'essentiel. Maintenant, c'est à vous d'aller creuser. Okay? Personne ne creusera à votre place. Mais avec tout ce que je viens de vous dire, normalement, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas passer à l'action. Si, néanmoins, vous ne passez pas à l'action, c'est qu'il y a autre chose derrière. Il y a des peurs. Il y a une incompréhension par rapport à quelque chose. Et sinon, on peut vous aider on sera ravis. Donc, en tout cas, en dessous de cette vidéo, on a une masterclass. Inscrivez-vous il y aura. Euh, j y délivre les trois secrets qui m'ont permis de, de créer un business de coach à six chiffres. Et donc, en cliquant dessus, vous pourrez découvrir comment euh, j'ai fait. Donc, je vous dis à très bientôt et euh, j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo.